Amis jardiniers, chers abonnés, bonjour Alors je vous retrouve aujourd'hui au potager euh, où je suis en train de retaper un peu ma bordure hein, pour que les chemins restent bien dans leurs limites euh, et puis la, la surface dont je bénéficie euh, euh, reste également dans sa limite hein, de son côté, Voilà, c'est quelque chose qui me paraît nécessaire à refaire chaque année donc une première année pour nous donc ici et euh, alors que j'étais en train de, de regarder mes allées en copeaux euh, dans lesquelles deux ou trois petites adventices commencent à apparaître, j'étais en train de penser en même temps au désherbage un peu des allées au niveau du potager et en particulier aux solutions dites naturelles euh, alors qui ne sont peut-être pas toujours aussi inoffensives qu'on voudrait bien le croire. Alors, dans mon cas, les allées ne sont pas minérales, mais en, en copeaux de bois, vous le savez, ce qui est très très intéressant. D'ailleurs, je constate des, des fructifications un peu là, aériennes de champignons, et puis on, on voit également pas mal le, de mycélium euh, et autres ifs dans, dans la strate inférieure, ce qui est vraiment très très bon signe quand on sait euh, eh bien le, le service écologique rendu par cette cohorte de champignons donc en ce qui me concerne ça va être très simple je vais recharger ici cet hiver en copeaux et puis euh, ça restera propre Vous voyez j'ai une Adventis ici devant moi là. C voilà bon j'ai une petite plante comme ça de temps en temps c'est vraiment pas grand chose globalement le, le travail de maintien euh... Euh... je dirais non enherbé de nos allées euh... c'est plutôt bien effectué avec cette solution là euh... Donc un intérêt euh, secondaire euh, néanmoins important, en plus du service rendu par les champignons euh, dont je vous parlais euh, à l'instant. Euh, par contre, si vous possédez des allées euh, de votre côté, dans votre potager, qui sont euh, minéralisées, hein, alors du gravier, euh, un sol stabilisé, schiste euh, ou je ne sais quel autre matériau, euh, là, la question peut se poser éventuellement du désherbage. Hein, si ces, ces plantes sont jugées euh, indésirables euh, à ces endroits-là, il va falloir intervenir. Et alors, la question se pose, de quelle manière est-ce qu'on va intervenir sur ces plantes J'ai pu remarquer ces dernières euh, semaines que des tas de messages euh, fin, euh, communiqués en tout genre euh, fleurissent, euh, notamment sur les réseaux sociaux euh, tels que Facebook et euh, assure la promotion euh, d'un certain nombre de solutions dites naturelles comme le désherbage par exemple avec une association de vinaigre blanc et de gros sel alors ça peut paraître euh, tout à fait intéressant il est vrai que le vinaigre en lui-même c'est quelque chose de naturel hein, c'est un acide acétique euh, voilà, qu'on retrouve euh, bien présent en des quantités infimes euh, dans la nature le chlorure de sodium, autrement dit le sel, c'est la même chose, on le, on le trouve bien évidemment présent dans la nature. Là où le problème peut se poser, c'est quand on introduit là-dedans la question de la concentration. Ces substances ne se retrouvent nulle part dans des concentrations telles que celles qu'on va appliquer pour nos opérations de désherbage. Absolument nulle part. Certaines plantes vont apprécier le sel, on va parler alors de plantes halophytes. Euh, parfois même allophylle, dans le cas où le sel devient absolument nécessaire. Simplement, euh, ce n'est pas le cas évidemment des végétaux qui sont euh, dans votre potager. Et les organismes de votre sol, en dessous de vos allées, eux ne le sont pas euh, hein. Et la question se pose alors euh, de, du rapport que vous souhaitez entretenir avec votre sol. On va souvent entendre, oui mais c'est sur mes allées, c'est pas très grave, euh, voilà, euh, je peux mettre du désherment, il n'y a pas de problème, en plus c'est naturel, ça va disparaître très vite. Euh, bon Je pense pour ma part que le sol est à appréhender dans son ensemble, et en l'occurrence le sous-sol ici, en dessous, hein, dans les quelques centimètres... Euh, sous mes copeaux de bois, m'importe tout autant que la qualité de sol que je retrouve dans mes parcelles. Il faut gérer euh, votre espace, je pense, dans son ensemble. Et si on considère comme moi que le sol c'est quelque chose de précieux, euh, il faut absolument s'abstenir d'utiliser de telles substances. Le vinaigre, encore une fois, euh, se dissout très bien et, et va rapidement être éliminé par euh, lessivage. Euh, en revanche, euh, le sel, lui, peut vraiment poser de gros, gros, gros problèmes. Euh, voilà. Alors, il va Sur les, les végétaux, déjà euh, voisins de votre allée, euh, ce sel va être emporté par, euh, par l'eau et ne va pas être retenu par les graviers ou ce genre de choses. Euh, J'ai déjà pu entendre ça, c'est tout à fait inexact. Hein. Le sel se dissout dans l'eau et sera bien évidemment euh, véhiculé avec cette eau. Ce sel en abondance dans, dans l'eau va libérer des ions qui vont prendre la place des ions nutritifs hein, pour vos plantes euh, sur le complexe argilo-humique. Et donc, euh, vos plantes vont se trouver moins bien nourries et elles vont pouvoir souffrir d'un certain nombre de carences. En plus de ça, par des phénomènes de pression osmotique, le sol va être plus rétenteur en eau, et vos plantes vont avoir du mal à venir chercher cette eau et vous pourrez assister à des, des dessèchements également sur les végétaux. On connaît très bien les problèmes que les arbres rencontrent avec les sels de déneigement par exemple, hein, qui est une solution tout sauf, tout sauf écologique, hein, parfois modérément efficace sur nos routes et en plus de ça assez désastreuse sur le plan écologique. Alors vraiment, euh, mon message sera le suivant, si vous souhaitez vraiment garder un écosystème vivant à l'échelle de toute votre parcelle, euh, il est important euh, de veiller également à ne pas empoisonner le sol euh, ou le polluer, même sous vos surfaces minérales puisque tout est connecté. Je vous rappelle que les champignons, là il est évident que le, les, les champignons ici qui sont dans, dans le bois sous, sous mes pieds, ici, euh, communiquent amplement avec les, les végétaux dans les parcelles voisines et, euh, et avec les champignons qui sont dans l'allée suivante, etc. Quoi. Tout ça, ça communique hein, et il faut aborder vraiment l'espace dans son ensemble. Donc si vous voulez comme moi prendre soin de votre sol euh, à l'échelle de toute votre parcelle, il faut absolument renoncer à l'emploi du sel dans de telles concentrations au niveau de, de votre sol, même sous les allées euh, minéralisées. Hein, ça c'est vraiment important. Là-dessous euh, vivent euh, des tas de bactéries, euh, insectes, euh, euh, enfin arthropodes divers, les vers de terre, etc. D'accord. Euh, et euh, vous allez clairement empoisonner toute cette vie avec l'emploi de sel et de vinaigre à haute dose. J'ajoute que l'efficacité en plus de ces substances-là est tout à fait modérée puisque les parties aériennes à la limite vont souffrir. Si vous avez affaire à des plantes adventices vivaces comme par exemple ce Rumex, la feuille va d'accord péricliter. La souche hein, racinaire, elle, par contre, euh, sera en pleine forme et pourra, de toute façon, reproduire de, nouveau, euh, voilà, de, de, de nouvelles feuilles. Euh, C'est pas, pas plus efficace que le désherbage thermique, hein, euh, je dirais. Voilà. Donc, il faut aussi l'avoir en tête. Alors, quelles sont les solutions C'est bien beau de dire, euh, j'utilise pas ces produits-là, d'accord, mais je fais quoi dans mes allées Bah, ben, ces solutions, elles sont diverses. Hein. D'abord, euh, la bonne vieille binette. Hein, ça c'est, voilà, à condition de s'y prendre à temps, ça marche très très bien. Le désherbage thermique, dont je viens de parler, au stade plantule, pourquoi pas On fait des désherbeurs, euh, je dirais, très faciles à transporter aujourd'hui. Bon, on reste dans la consommation d'une énergie fossile. Le gaz euh, est une énergie fossile et à ce titre-là, écologiquement, c'est, c'est peut-être pas forcément non plus soutenable à long terme. Bon, ça peut être une solution, néanmoins. Et euh, il y a encore une autre solution qui, qui, à laquelle on pense peut-être pas forcément, c'est l'enherbement, c'est-à-dire que là où vous avez des adventices qui viennent se développer, mais venez renforcer euh, cette couverture enherbée avec euh, du gazon fleuri, des choses comme ça qui vont pouvoir euh, se développer un petit peu euh, et euh, agrémenter pourquoi pas vos allées. Alors, en guise de conclusion, euh, je vais peut-être devancer un peu certains commentaires bienveillants qui pourraient suivre cette vidéo pour me parler du désherbage à l'eau chaude, par exemple l'eau de cuisson des pommes de terre, et ce genre de choses. Euh, je serais tenté de dire qu'on est finalement, euh, on en est finalement au même point. Hein, euh, L'impact de les bouillantages comme ça de de, la, de ce qui vit dans le sol à un moment donné. Euh, voilà, il faut. D'une manière globale, avant toute intervention de ce type, je pense, euh, s'affranchir un peu de, du résultat immédiat en termes de désherbage et puis penser un peu aux conséquences futures pour le sol. Tout cela, encore une fois, étant euh, eh bien, guidé un petit peu par la relation que l'on souhaite entretenir avec ce sol. Voilà. Eh bien, merci à tous de m'avoir suivi cette fois encore et je vous retrouve très bientôt au Potager qui dit non. Euh, Potager qui va d'ailleurs euh, fêter très bientôt sa première année d'existence. Hein. Fin novembre, euh, ça fera un an tout juste euh, voilà qu'on aura lancé ce projet et euh, qu'on aura partagé un peu nos expériences avec vous. Allez, ciao ciao Voilà donc euh, avec ce travail de, de rebordurage, on va dire de, de l'allée qui jouxte le, le potager, eh bien j'ai euh, une intervention réalisée sur ce gazon fleuri. Euh, J'arrache clairement les annuelles sèches, j'essaie de disperser un peu les graines en même temps euh, sur le sol, et je conserve euh, ce qui est vivace euh, et surtout euh, ce qui est bisannuel, puisque ces plantes-là n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer encore cette année et ne le feront que l'année prochaine. Hein, développement de l'appareil végétatif cette année et floraison l'année prochaine.